La démocratie représentative aujourd'hui est en panne, on le voit, avec le taux d'abstention qui augmente, avec le vote extrême aussi, hélas. Pourquoi ce constat Pourquoi cette panne Certainement, d'une part, parce que des élus ont trahi les électeurs et les électrices, d'abord en trahissant leurs propres paroles, et puis aussi en ayant des actes délictueux et donc condamnables aussi parce que des élus ont oublié qu'ils avaient un mandat de la part des électeurs et des électrices, et donc qu'ils devaient rendre compte de leur actions et ceci de manière régulière, pas seulement au moment des rendez-vous électoraux tous les 4, 5 ou 6 ans, selon le mandat qu'ils occupent. Alors pour ma part, et pour revivifier notre démocratie, je souhaite être au service d'une démocratie que j'appelle « continue ». La démocratie continue D'abord, c'est rester disponible, disponible pour les habitants, les habitantes de la deuxième circonscription du Rhône, par exemple. Et en cela, je veux, toutes les semaines, être présente dans un des quartiers de la circonscription, à tour de rôle, y tenir une permanence ouverte à toutes et tous. Je veillerai aussi à être présente dans chacun des quartiers de la circonscription, parce que cette égalité territoriale que je défends, eh c'est déjà une égalité que nous devons faire vivre au sein même de la circonscription, entre les différents quartiers qui la composent et puis qui l'enrichissent. Et puis d'autre part, je veux associer les citoyens et les citoyennes à mon travail sur la loi. Alors pour le faire, il y a bien sûr des moyens classiques, qui sont les réunions de travail, les réunions publiques, mais également nous disposons aujourd'hui d'outils numériques que je veux utiliser et mettre à disposition des citoyens et citoyennes pour travailler avec moi les textes de loi. Et puis, il faut savoir également que chaque député dispose chaque année d'une enveloppe, on appelle cela l'enveloppe parlementaire, elle se monte à 130 000 euros. Alors cette enveloppe, c'est de l'argent public. Je considère qu'il ne m'appartient pas et je ne veux pas en décider seul de l'usage. C'est pour cela que je soumettrai au vote des citoyens et des citoyennes cette enveloppe de 130 000 euros. C'est pour cela que nous déciderons ensemble de l'usage que nous en ferons des projets Porté par des associations ou même des collectifs citoyens, que nous soutiendrons. Ce sera un début de budget participatif pour les habitants et les habitantes de la deuxième circonscription du Rhône. C'est en associant, c'est en consultant les citoyens et les citoyennes, c'est aussi en partageant le pouvoir que nous pourrons redonner vie à cette démocratie représentative.